j'espère que vous avez la forme, moi ça va alors aujourd'hui on va parler d'une moto qui pour ma part euh, je l'attendais depuis un moment il y a eu des mais euh, elle, est, elle finit par sortir hein. c'est la Yamaha Ténéré 700 World Red alors c'est une moto qui pour ma part euh, je la trouve excessivement intéressante, Donc, je sais vraiment ils sont arrivés enfin à l'aboutissement total et complet de la, de la Ténéré 700 c'est le des plus ultra de la moto, que je veux dire, de, de cette de, ce, de cette on ne peut pas faire une moto plus, euh, plus petit pétraille quoi, je veux dire, euh, là c'est vraiment le top. Alors euh, elle a double réservoir, alors beaucoup de gens se sont demandé comment ça se fait qu'ils aient mis deux bouchons euh, séparés. C'est parce qu'il y a deux réservoirs bien distincts et c'est pour, euh, comment dirais-je, éviter, c'est aussi une question de, de poids, une question de, de... pour que le poids soit bien stable, donc y a, ils ont mis deux réservoirs différents Vous pouvez en, rem en remplir un l'un ou l'autre. Euh, voilà on aurait pu mettre un seul bouchon et faire un seul gros réservoir comme ils font avec la, la KTM 700 je crois aventure en tout comme ça eux ils ont préféré faire deux bouchons il bon, n'y a pas de problème je veux dire les deux réservoirs sont bien distincts donc euh, avec une autonomie de, annoncée de 500 km ce qui pour m'apparaît vraiment bien parce que sur la Yamaha Ténéré standard ben, on en attendant, si vous faites des longs voyages, voilà, à mettre un petit jerrycan à l'arrière, vous mettez un porte-bagages, vous mettez des petits jerrycan à l'arrière, là, ils ont dit, voilà, on va vous mettre deux réservoirs, donc ça évitera justement d'avoir un petit jerrycan à, à se travailler. vous avez deux réservoirs, vous pouvez en remplir toujours qu'un seul, hein, c est, c est... mais si vraiment vous voulez faire des longs voyages, voilà, vous avez un deuxième réservoir et ça évite, voilà, d'avoir un jerrycan à la con à apporter, y a ça, il y a un amortisseur de direction, alors je sais pas s'il est de marque Hollins, je crois pas, je crois que c'est un standard, mais enfin, on s'en fout, il y en a un amortisseur de direction, ça c'est fait pour les gens qui, euh, qui font beaucoup de route parce que sur du off-road ça sert à rien euh, c'est même un petit peu le contraire donc ça c un petit peu à un peu chiant de l'avoir euh, ou alors il faut vraiment le, le détendre complètement pour que la direction soit bien libre euh, qu'est ce qu'ils ont mis encore un écran TFT avec connexion au téléphone Bon, c'est pas le truc qui est vraiment qui était indispensable, mais bon, il y est, voilà. On, on, les gens le voulaient absolument. Il faut un écran TFT, il faut un écran TFT. Voilà, vous avez votre écran TFT, vous avez la connexion au téléphone, voilà. Vous avez des ABS sur trois niveaux. Euh, euh, Après ah, bah, c'est standard, hein, c'est toujours un CD2 hein, de 700 cm3, il n'y a rien qui change. Beaucoup de personnes voulaient un quick shifter, mais il faut savoir une chose, c'est que. Le sur le off-road ça marche pas le shifter, donc c'est pour ça qu'ils sont préférés de ne pas le mettre parce qu'il y en a beaucoup qui vont oublier de le déconnecter ou s'il va déconnectable vous allez péter la boîte. donc euh, c'est très mauvais de ça en off-road donc c'est pour ça qu'il est très important de laisser en voyage moi personnellement je le mets pas sur la mienne, mais moi le shifter, j'aime pas du tout je dis ça c'est bien sur les circuits après, ou alors pour des motos extrêmement puissantes mais dès que vous avez au dessus de 700 cm mienne pour la mienne il y était en option, le je j'ai jamais pris pas l'intérêt, je veux dire, je passe les vitesses à la volée, euh, je vois pas trop l'intérêt du cut shifter. Enfin, bref, bon, façon après, qu'est-ce qu'elle a comme nouveauté? Je crois que ça coûte tout. Ah, oui, je crois qu'elle a une, une, un meilleur amortissement à l'avant, euh, meilleure fourche à l'avant, je crois, toujours qu'il y a là, et un meilleur amortissement à l'arrière avec une, une, une un amortisseur avec une bonbonne de gaz. C'est bien déjà bon. L'amortissement euh, l'amortissement de la Ténéré est déjà très bon. Euh, tous ceux qui l'ont testé n'ont jamais dit ouais c'est un amortissement de merde. C'était déjà un amortissement qui était vraiment très très bon. La fourche était très très bonne à l'avant aussi. Donc, bon, le fait d'améliorer, c'est pas un mal. Hein. Non, à dire, hein. ouais. Je pense que plus vous avez d'amortissement qui est de qualité, donc, surtout si vous faites beaucoup de fraude, mieux c'est. Ça, c'est clair. Après, il y a le petit point qui fâche. Voilà. Elle vaut 12 700 euros, je crois, presque 13 000. Non. Si vous commencez à lui mettre des crash bars et tout, 2-3 options, pour monter facilement à plus de 13 000. Bon. C'est vrai que moi pour un simple écran TFT et euh, double réservoir euh, faire monter la note d'entrée d'origine la, la, la télé-réception veut 10 000 euros hein, dans les 10 200 enfin, ils font toujours des remises, vous pouvez l'avoir du mal à 10 000, même à 9 000 à 5 hein, et, donc, et là la monte à 13 000, euh, ça fait un peu cher quand même hein. après on est loin par exemple d'une Africa Twin, une Africa Twin je crois que ça partait partir de 16, 14, 14 ou 16 000 euros hein. euh, donc voilà on vous est toujours bien positionné hein. Mais ça reste un bicylindre voilà c'est ça que je veux dire c'est ça reste un bicylindre c'est pas un CP3 c'est pas c'est pas un 4 cylindre c'est ça reste un bicylindre Après pour le off road c'est le top hein, le, le bicylindre euh, bon ça vaut pas un, un monocylindre vraiment je parle vraiment pour l'off-road attention pour l'off-road c'est le mieux le mieux du top du top c'est le monocylindre plus léger et c'est une réponse encore plus immédiate. Après si vous faites de la route et que vous, vous alliez, ce qu'elle est fait pour la moto, allier la route et la terre, le, le, le bicyclane, c'est le top. C'est le mieux. C'est le, le mieux. Il y a la Ténéré 900 qui va sortir, euh, elle aura un CP3, mais moi pour ma part je trouve que c'est un petit peu lourd. En y réfléchissant bien, c'est un petit peu lourd. Le top du top c'est le CP2 comme je vous dis elle est un petit peu chère. bon si vous êtes prêt à franchir le pas moi je sais que si je devais prendre un trail chose que je suis en train de vraiment de, de réfléchir hein. en plus de ma moto je pense vraiment mais vraiment à 95% de prendre un trail. j'hésite entre la crf 300 l qui est un monocylindre ou elle ou la ténéré 700 je pense que je vais plutôt aller vers une ténéré 700 parce que justement la le cylindre et pour faire de la route plus de la terre ça ça va être bien enfin surtout si j'ai besoin de voilà, faire de la route euh, mais moi je prendrais la version standard à la version standard à 10 200. je sais que les concessionnaires m'enlèvent toujours 500 euros sur le prix donc je l'aurai dans les 9 ou 7, un peu comme ça voilà moi mes 13 000 euros juste pour avoir de réservoir euh, et avoir un, un écran tft je trouve que c'est un peu cher voilà euh, parce que le, le travail si petit un à l'arrière ça me dérange pas hein. je veux dire honnêtement si je dois faire des longs longs voyages euh, l'amortisseur direction vous pouvez très bien, très bien le trouver sur AliExpress pas cher c'est juste pour éviter qu'il y ait du il Faut qu'à la base, elle ne pas vraiment Donc voilà euh... Et un écran TFT, honnêtement, produit off-road Donc je pense que j'en ai rien à foutre Parce que vu déjà comme elle va se ramasser de la merde et tout Quand j'ai roulé dans la... dans la terre et tout Un écran TFT, il va vite se rayer Il va vite se casser Parce que les écrans TFT sont beaucoup plus fragiles, hein, généralement Parce que l'écran de base de la, de la télé est renforcé, il y a des Vous voyez, faisait vraiment plastique, il était gros, il était épais Là, ça a vraiment, des tablette hein fait ah, vraiment il est très beau hein, il est très joli hein, il est vraiment bien éclairé il est très beau mais moi j'ai peur qu'il casse ou alors vous en à mettre des protections une espèce de une coque de protection sur l'écran pour la protéger ah si ça se vend parce que ça a l'air d'être fragile Ouais, c'est un c'est un ressenti hein, que j'ai vu comme hein, je le fais toujours hein, quand je vois la news mais bon, bon. Euh, sinon après mis à part ça si vous avez les moyens vous que c'est une très bonne moto de toute façon ça, après c'est le même moteur que la ténerais attention je veux dire vous aurez juste voilà un petit peu plus un un poil de meilleur amortissement à l'arrière, un petit peu meilleure fourche à l'avant, donc un petit peu c'est vraiment léger, quoi. vous voyez pas ça va être révolutionnaire. Et vous allez avoir une crante TFT, mais sinon tout le reste c'est standard. Hein. Et vous aurez double réservoir. Mais pour quelqu'un par exemple qui fait que de l'off road et que ça le dérange, voilà. Pour quelqu'un qui fait que de l'off road, je sais pas si le double réservoir ça va pas l'emmerder parce que la moto est beaucoup plus volumineuse, beaucoup plus large, du coup. Et donc, c'est ça qui C'est Moi, j'aime bien une moto fine style motocross. Parce que plus c'est large, plus c'est dur à amener dans, dans le tout-terrain. Voilà, c'est pour ça que moi, j'hésite. Mais pour quelqu'un qui fait vraiment que de la route, ou alors qui fait euh, un, un peu de deux, c'est l'idéal. Voilà, c'est une bonne moto, c'est l'idéal euh, si vous avez les moyens. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Euh, on est déjà à pff, 1400, euh, presque 1500 euh, abonnés ça augmente énormément chaque jour euh, j'essaie de faire le maximum pour répondre à tous, les, à tous les commentaires et je vous remercie tous et toutes de me suivre et de suivre la chaîne écoutez okay, je vous souhaite un bon ride ciao ciao à tous